Quelle est la différence entre une meuleuse et une disqueuse Disons qu'en réalité, il n'y en a pas vraiment. Ces deux appellations désignent le même outil, qui peut servir soit à meuler, soit à tronçonner, qui, selon le modèle, la puissance, le diamètre et l'épaisseur du disque employé, est appelée meuleuse d'angle ou disqueuse. Nous allons dans cet article définir point par point les caractéristiques de cet outil, diamètre des disques, puissance, utilisation, précaution d'emploi, etc. Particularité cet outil portatif possède un disque rotatif perpendiculaire au corps de la machine, entraîné par un renvoi d'angle, d'où l'appellation meuleuse d'angle. Cet outil peut fonctionner à l'électricité, sur secteur ou batterie, mais également par air comprimé. Le diamètre de ce disque peut aller de 115 à 230 mm, selon le modèle de la meuleuse. Utilité C'est un outil polyvalent, car selon la nature du disque employé, il peut couper, meuler, brosser, polir, du métal du bois, de la brique, du béton, etc. C'est quoi une meuleuse d'angle On appelle donc généralement meuleuse d'angle les petits modèles de disqueuses utilisant des disques qui selon leur modèle sont de 115 ou 125 mm de diamètre. Elles sont donc compactes, légères et maniables. Elles sont utilisées par tous les corps de métier, notamment en métallurgie, ferronnerie, chaudronnerie, réparation automobile, carrosserie, chantier de construction, etc. Quelle différence entre une meuleuse de 115 mm ou 125 mm En effet, même si cette différence est infime, les meuleuses en 125 mm de diamètre sont généralement un peu plus volumineuses et donc plus lourdes. En 125 mm la profondeur de coupe est au maximum de 38 mm, elle sera de 30 mm pour une meuleuse en 115 mm. C'est quoi une disqueuse L'appellation « disqueuse ou tronçonneuse » d'une meuleuse d'angle est donc due au diamètre, à l'épaisseur et la nature du disque employé. Généralement ce sont les grosses meuleuses d'angle utilisant des disques de 230 mm de diamètre qui sont désignés par ces termes. Quelle puissance choisir pour une meuleuse d'angle Cela dépend avant tout de l'usage. Utilisation ponctuelle ou professionnelle Les professionnels optent souvent pour des machines puissantes, elles tournent moins vite, mais sont en contrepartie plus énergivores. Puissance et vitesse de rotation À titre indicatif Quel diamètre de disque choisir Ce choix dépend des caractéristiques de votre machine, petite meuleuse pour disque de 115 ou 125 mm, ou grosse meuleuse pour disque de 230 mm. Il faut donc des disques adaptés à votre meuleuse. En fonction des travaux que vous souhaitez réaliser, le diamètre et l'épaisseur du disque aura une grande importance. Par exemple, pour meuler une soudure, une petite meuleuse avec un disque à meuler de 115 mm de diamètre sera idéale pour ébarber une coupe en ferronnerie. Tronçonner un carreau de faïence. Arrondir l'arête d'une dalle de marbre, une meuleuse avec un disque de 125 mm suffira. Un disque de 230 mm de diamètre permet de tronçonner aisément des barres ou des tuyaux d'acier. Ainsi que des dalles de pierre ou de béton. Mais le diamètre du disque n'est pas le seul critère, la vitesse de rotation est très importante. En fonction du modèle et de la puissance de votre machine, la vitesse de rotation ne sera pas identique. Il faut, pour éviter tout accident, respecter la vitesse de rotation exprimée en mètres seconde et tours minute indiquée pour chaque machine. Ces indications peuvent par exemple être celles-ci. De même pour les disques, comme ici sur ce disque de 125 mm de diamètre, la vitesse maximale d'emploi en tours minute et mètres seconde. Il faut donc que ces deux éléments que sont, la meuleuse et le disque, soient compatibles. CHOIX DU TYPE DE disque. Deux principaux types de disques sont proposés sur le marché. Le disque à tronçonner. Il est utilisé pour couper de nombreuses sortes de matériaux, tels que tous les aciers, la pierre, le béton, la brique, etc. Il est généralement composé de fibres de verre, de résine et de grains abrasifs. Appelé également meule mince, il est utilisé pour les métaux, ou la pierre, son épaisseur varie de 1 à 4 mm. C'est donc la tranche du disque qui est utilisée, et il s'use rapidement, en réduisant au fur et à mesure, sa capacité de largeur de coupe. Le disque diamant utilisé notamment en maçonnerie, il peut avoir une tranche continue, utilisée pour la taille de pierre, la découpe de carrelage, ou de dalphine, la découpe est lente mais nette. Ou bien une tranche segmentée, qui lui permet une découpe plus rapide car moins d'échauffement. Le disque pour surface. Il est utilisé pour régulariser une surface, meuler, poncer, polir, etc. Il peut être disque à meuler composite, avec une forte épaisseur. Disque à lamelle pour nettoyer, décaper, polir, etc. Disque diamanté pour surfaçage du béton. Caractéristiques des disques pour meuleuse d'angle. Les disques diamants ont l'avantage de durer dans le temps, seul inconvénient, le prix. Précaution d'emploi. L'usage d'une meuleuse d'angle vous expose à de nombreux risques, il est donc primordial de prendre quelques précautions. Portez au minimum, des lunettes de protection, des gants en cuir de préférence, un casque anti-bruit, et un masque anti-poussière si nécessaire. Changez systématiquement un disque endommagé, même faiblement, évitez de pousser l'usure au maximum car le risque de cassure est important, et cela peut devenir très vite dangereux. D'autre part, avant toutes actions, vérifiez bien l'environnement du lieu de travail, éloignez les contenants de gaz ou d'hydrocarbures, mais également tous objets ou matières inflammables. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.